De faire ce livre sur Mohamed Ali, je pense que le... enfin, moi j'ai eu l'idée, de, je voulais retravailler avec Camille, euh, les éditeurs voulaient retravailler avec nous, euh, et en fait Camille, euh, je sais qu'elle elle est assez bonne en, en dessin euh, boxe, ouais. enfin euh, milieu du catch, etc. Donc en fait j'ai proposé Mohamed Ali, et ça a marché. Ouais, C'est trop bien. Bah, moi j'adorais le, le, le personnage et ouais, tout l'univers de la boxe. Du coup, quand on me l'a proposé, j'étais même un peu euh, émue, euh, qu'on pense à moi pour, euh, pour lui. Enfin, je trouve ça cool de, de pouvoir le représenter en dessin ouais, avec Alice. Moi, c'était pas un personnage euh, que je connaissais bien, Mohamed Ali. Euh, je le connaissais. Euh, moi, j'avais assez envie de travailler sur un sportif, euh, sur l'effort, sur le rapport au corps. Euh, je voulais aussi continuer à travailler sur euh, des figures euh, militantes euh, qui, qui défendaient euh, des droits d'une façon ou d'une autre. Euh, mais sinon, je, je, je, je connaissais très mal son parcours, je connaissais absolument pas son caractère. Et, euh, et donc ça, ça a été toute la partie euh, hyper intéressante euh, et un peu up and down euh, du travail, parce que euh, du coup, en, en creusant, euh, en lisant, euh, en écoutant euh, des émissions, en regardant des films, en fait, j'ai découvert euh, un garçon assez euh, euh, euh, agaçant. Euh, euh, assez sombre, en fait, euh, malgré, euh, malgré sa superbe, son verbe, euh, son énergie. Euh, en fait, euh, euh, en fait quelqu'un d'assez euh, qui, qui doute, euh, mais, qui, mais qui essaye de pas le montrer, euh, euh, très violent avec ses adversaires, je veux dire, au-delà de, au de, du temps des combats. Euh, et... Il, il, il les insulte, il les cherche, il les titille, euh, il veut les pousser à bout. Euh, et, euh, et surtout, euh, un personnage hyper imbu de sa personne, euh, qui... Enfin euh, ça, c'est ce, ce qui nous a à la fois fait marrer et en même temps euh, agacé dans la, dans la préparation. C'est qu'on euh, dirait qu'il est incassable. Euh, et nous, ça nous tenait à cœur d'aller creuser derrière le mythe, derrière la légende, et c'était difficile en fait, d'accéder à derrière parce qu'il il laisse, laisse rien paraître, rien passer. Oui, moi, je connaissais plus le côté euh, sportif et boxeur, que j'aimais beaucoup. Euh, J'avais écouté des, des documentaires sur ses combats un peu mythiques et, euh, et je voyais très bien aussi les photos. Il a un côté super photogénique, donc euh, j'aimais bien euh, euh, ouais, J'aimais bien la, la, la pochette quoi, de Mohamed Ali, boxeur, très beau, très fort et tout. Et je ne connaissais pas du tout l'autre partie de sa vie. Du coup, j'étais hyper contente de découvrir tout ça. Et, et pour se documenter, on a eu de la chance, parce qu'il y a des super documentaires sur Mohamed Ali qui ont été vraiment, je pense, une bonne base de, de, de toute la partie de recherche, même au niveau des, des images. C'est vrai qu'il a été beaucoup photographié, donc pour moi, c'était cool. C'est vrai que les couleurs, je, je change toutes les couleurs de tout, euh, tout le temps. Euh, donc du coup, mes personnages, depuis le début, ils sont de toutes les couleurs. Et c'est aussi justement pour m'enlever euh, ce problème-là de, de, des couleurs de peau. Parce que quand j'étais à l'école, je trouvais ça très difficile en fait d'avoir euh, des... Enfin, en plus, moi, je dessine avec des feutres euh, Posca. Et euh, je... je trouvais ça très difficile de trouver la bonne couleur de peau à chaque fois pour chaque personnage. Et je me suis dit qu'en fait, en enlevant euh, toutes les couleurs, et enfin en dessinant euh, mes personnages de toutes les couleurs je m'enlevais quand même pas mal de de, de, de problèmes euh, en fait euh, du coup une personne euh, Mohamed Ali peut avoir la peau rouge ou bleue ou violette pour moi c'était pas vraiment euh, c'était pas grave quoi du coup j'ai ouais, j'ai dessiné tous les personnages de toutes les couleurs à chaque fois et euh, je pense qu'avec le texte on comprend de toute façon euh, qui est qui et, euh, et ouais voilà c'est un peu pour me libérer de tout ça finalement j'ai pas vraiment décidé de me tourner vers la littérature jeunesse. Ça s'est fait un peu euh, euh, par des rencontres. Je crois que j'ai une écriture assez simple. Euh, moi, je suis encore très proche de mon enfance. Et même quand j'écris euh, pour les adultes, euh, l'enfance c'est pour moi un, un terreau euh, très fort où je puise beaucoup de matière de souvenirs, de sons, d'expressions de, euh, et donc je pense que j'ai une proximité avec la jeunesse euh, que j'aime beaucoup la jeunesse et donc j'entre je, je, je, en relation assez facilement et donc en fait c'est les éditeurs euh, euh, qui m'ont proposé et ça s'est fait un peu comme ça euh, mais je ne m'étais pas dit... Euh, je m'étais pas dit tiens j'écrirais pour les enfants après c'est vrai que euh, je le ressens euh, quand on écrit euh, enfin quand j'écris pour des enfants j'ai euh, comme une responsabilité un peu plus euh, un peu plus grande euh, de, de transmission et de vouloir euh, leur euh, leur euh, leur partager un peu un, un message ou, ou, ou quelque chose en quel je crois très très fort euh, bon là en l'occurrence c'est souvent euh, l'égalité, euh, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Camille parce qu'en dessin tout, tout cette, ce non-lien de, non en fait, des couleurs euh, c'est pas une question en fait on est là pour euh, être dans la création, dans l'imagination dans la liberté euh, et ben, je, je trouve que c'est des messages qui sont euh, euh, qui prennent tout de suite une autre dimension en fait, quand, on, quand on les quand on les raconte à des enfants. Donc, euh, euh, je trouve ça beau, en fait, d'écrire et de raconter euh, pour des enfants.